Elle par le métro de Paris. Yes Si je pars maintenant, je vais arriver en avance. Le métro est arrêté pendant trois heures sur la ligne 9 pour cause d'incident d'exploitation. Ça veut rien dire incident d'exploitation, ça C'est une petite chinoise Vous attendez le métro, ma petite dame <rire> ah. ben, moi, je vais vous tenir compagnie. Pardon <rire> Je vais te raconter ce que mon Paul Michel m'a dit le jour. là. Ah. Et là, le mec, il me dit « Ouais, je peux boire du vin par l'anus. » Donc je lui dis « Bah, vas-y, montre-moi. » Suite à la résolution de l'incident d'exploitation, ah. du problème de signalisation et d'arrivée de canalisation, le trafic reprend très doucement sur la ligne. <musique>